Ah, C'est une vaste question. Je pense que ça permet euh, aux citoyens, quel qu'ils soient, de pouvoir, dans l'immédiat, donner une opinion effectivement, sur, sur un projet, quel qu'il soit. Euh, ça permet effectivement des, des échanges euh, au niveau des citoyens. Maintenant, l'influence qu'elle peut avoir par rapport à la démocratie, je ne pense pas que ça puisse avoir une influence directe, euh, si ce n'est qu'après, ça devient une forme de lobby. Euh, qui, à mon avis, là, pourrait être nocif à la démocratie. Mais par contre, effectivement, ça permet rapidement de pouvoir communiquer, d'échanger, euh, et, et ne serait-ce que de pouvoir communiquer et échanger, c'est euh, effectivement un, un grand pas vers une démocratie participative. Je ne pense pas que ça amène une vraie transparence, je pense qu'au contraire, ça, ça risque d'avoir de, de, des attitudes qui risquent de cacher beaucoup plus de choses. Je ne pense, pense pas que le, le numérique amène de la transparence. Je n'ai pas le sentiment. Ou alors il faut que les choses évoluent, ou alors il faut que les choses deviennent beaucoup plus matures bon, pour que ça devienne transparent. Je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu trop pour euh, trop tôt de parler de transparence au mm -hmm. regard du numérique. C'est des choses qu'on peut mettre en place euh, et pourquoi pas, j'y avais pas pensé euh, pour le projet de, pour le projet de, de, de Dourdan. Euh, je sais que la ville d'ici Les Moulineaux est en train de travailler sur une plateforme web au service des, des, des entreprises, au service du citoyen, pour permettre des échanges euh, sur une multitude d'informations. C'est effectivement un sujet qui peut être complètement intéressant. Et ça peut être aussi un moyen de, de, de parfois euh, échanger en, en direct. Euh, ça peut être forme de référendum, aussi. ça peut, ça peut être tout à fait intéressant, effectivement, sur des projets qu'on n'a pas forcément euh, mis dans le programme, parce qu'il y a une évolution à un moment donné sur, sur euh, une évolution, sur une réglementation qui, qui impose un certain nombre de choses à la commune. Pourquoi pas, là, sur, le, sur le, le, le, les rythmes scolaires, on aurait très bien pu mettre en place quelque chose pour échanger avec le citoyen, en direct. Ça pouvait être, effectivement, là, ça peut être tout à fait intéressant, oui, bien sûr. Ça, ça peut apporter des choses par les gens qui sont en maturité de l'utiliser, euh, mais ça peut aussi marginaliser des gens qui ne euh, sont pas habitués encore à, à cet outil du numérique. Et, euh, et il y a un certain nombre de générations qui, pour eux, euh, c'est un vrai mur hein, qu'on qu qu est en train de bâtir autour d'eux. Et, et je pense qu'on doit l'utiliser avec beaucoup de parcimonie.